Nous allons ici discuter du groupe sanguin et plus spécifiquement du facteur Rhésus. Donc le facteur Rhésus c'est ce qui détermine que l'on est euh, de groupe sanguin positif ou de groupe sanguin négatif. Alors, ce qui détermine notre groupe sanguin ce sont des gènes que l'on va retrouver sur des chromosomes. Donc si on reprend notre cellule humaine avec à l'intérieur du noyau nos chromosomes. Donc les chromosomes, ce sont ces petits filaments d'ADN enroulés, compactés, en bâtonnets. Voilà un chromosome. Et ces chromosomes sont euh, classés, triés. C'est ce qu'on appelle un caryotype. Euh, ce qui va déterminer notre groupe sanguin, ce sont différents gènes qui sont sur des paires de chromosomes différentes. Donc sur la paire de chromosomes 9 on retrouve un gène ici en dessous en rouge qui va déterminer notre système ABO Donc on est de groupe sanguin A, B ou O Donc je décris système dans une autre vidéo, je ne vais pas en parler ici Ce qui va nous intéresser c'est plutôt euh, ce gène qui va déterminer notre facteur rhésus positif ou négatif Donc euh, qui se retrouve ici sur la paire de chromosomes 1 alors dans notre noyau on retrouve notre paire de chromosomes 1 et au dessus notre gène qui va déterminer que l'on est de groupe euh, positif ou négatif. Alors c'est important de bien connaître son facteur rhésus et son groupe sanguin puisque lors d'une opération ou si malheureusement on a un accident et qu'on doit être transfusé, il faut un sang qui est compatible. Donc par exemple si vous êtes A+, vous ne pouvez pas être transfusé par quelqu'un qui est B-, c'est très dangereux. Donc il faut bien connaître et comprendre ce, euh, ce groupe sanguin. Ce qui va déterminer que l'on est euh, rhésus-positif ou rhésus-négatif, c'est la forme que va prendre ce gène. Donc ce gène il peut avoir deux formes différentes. Dans la première forme, euh, il va produire, donc ce gène va produire une protéine D, et donc on va être rhésus-positif. Dans la deuxième forme, notre gène est modifié, il n'y a plus de production de protéines, et là on sera rhésus-négatif. Donc, Il n'y a aucune protéine produite. Donc je vais expliquer ici avec les différents chromosomes. Prenons l'exemple. Nos, notre chromosome, donc notre paire de chromosomes ici, on a deux fois l'allèle rhésus-positif ici. Donc cet allèle, ce gène, va produire une protéine, la protéine D, et cette protéine, on va la retrouver autour de notre globule rouge. On dit qu'on est rhésus-positif. Donc il est en deux exemplaires, c'est produit deux fois. Si on a le deuxième exemplaire en double, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protéines produite, il n'y a pas de protéine produite ici non plus, il n'y a aucune protéine qui va se retrouver autour de notre globule rouge et on sera de facteur négatif, donc on sera négatif ici, on sera résus négatif. Par contre, il peut y avoir le cas où ben, notre, euh, notre allèle euh, il est différent sur chaque chromosome. Donc, le premier chromosome va avoir un allèle euh, rhésus-positif, le deuxième chromosome va avoir un allèle facteur rhésus-négatif. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ben, Dans ce cas-là, la protéine D est quand même produite par le premier allèle. et donc On va quand même retrouver nos protéines D, notre protéine D autour du globule rouge, et donc on sera de toute façon rhésus-positif. Donc on dit que cet allèle, l'allèle rhésus-positif, est dominant, donc un seul exemplaire suffit pour s'exprimer, alors que l'allèle rhésus-négatif, ici, sera récessif. Il faut obligatoirement avoir cet allèle en deux exemplaires pour être de facteur rhésus-négatif. Euh, Dans le cas où il est en un seul exemplaire, on est de toute façon l'autre euh, allèle. Alors, euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que cette répartition des groupes sanguins donc, euh, soit du système ABO ou du facteur Rhésus n'est pas homogène. Donc si on prend ici une répartition des groupes sanguins dans une population de type européenne donc caucasienne avec des traits européens et euh, des individus qui ont plutôt la peau claire, euh, on observe ceci. Donc on observe que euh, la majorité des individus sont de groupe sanguin O ou A et que la majorité des individus sont de groupe euh, sanguin Rhésus positif. Donc euh, on voit qu'il y a beaucoup moins de résus négatif, et là où il y a encore moins, c'est euh, être AB- c'est plutôt rare dans la population. Alors que vous avez beaucoup plus de chances d'être O+, ou A+. Donc ça c'est dans une population spécifique, en fonction du type de population, euh, ce tableau peut varier. Donc c'est pas, euh, pas homogène, on voit que ça varie d'une population à l'autre. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que notre groupe sanguin dépend du système ABO, ou ici on l'a vu de notre facteur rhésus, positif ou négatif. Un gène sur le chromosome 1 va déterminer notre facteur rhésus. Donc, soit on est rhésus plus ou rhésus moins, et ceci est déterminé par la forme que va prendre notre gène. Donc, ce sont deux formes différentes, deux allèles différents. L'allèle rhésus plus est dominant et produit la protéine D, alors que l'allèle rhésus- est un allèle récessif et ne produit pas de protéines. Il faut obligatoirement avoir cet allèle en double pour être rhésus- négatif.